Bonjour les amis, alors dans cette vidéo je vais répondre à la question essentielle pourquoi, comme on le dit très souvent, 90% des traders perdent en bourse enfin, Ce sont surtout les traders débutants et il y a une grosse partie qui abandonne. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils perdent Eh bien c'est assez curieux mais j'ai souvent demandé à des personnes qui me contactaient euh, s'ils avaient suivi des formations et me disaient non. Certains ont tradé depuis 2, 3, 4 ans et jamais ils n'ont suivi de formation. Alors vous savez que le trading, la bourse, c'est un domaine où si on le fait sérieusement, on peut gagner vraiment beaucoup d'argent. Alors expliquez-moi pourquoi on va apprendre à devenir médecin, pilote, etc. On va suivre des formations et en trading on ne suit pas de formation. C'est incompréhensible, il n'y a pas vraiment d'explication. Euh, les gens s'imaginent parce qu'on peut ouvrir un compte de trading en quelques minutes, qu'on va gagner de l'argent comme ça d'un claquement de doigts <rire> Non il faut se former forcément et si vous essayez de vous former par vous-même eh bien ça risque de prendre 10 ans ou 20 ans et que vous n'arriverez peut-être jamais à des bons résultats. Alors moi dès que je me suis intéressé, je ne vais pas dire que je suis plus intelligent que les autres mais j'ai commencé par me former, par chercher des formations, euh, j'ai d'abord payé une formation chère, ce n'était pas la meilleure que j'ai suivie, loin de là, mais j'en ai acheté par la suite euh, plusieurs petites et là j'ai fini par acquérir euh, donc des, des méthodes qui m'ont permis de mettre au point ma propre méthode de trading et à me rendre compte finalement que c'était le scalping, le trading à très court terme qui me donnait les meilleurs résultats. Donc je me suis spécialisé là-dessus, là j'ai encore acheté des formations dans ce domaine-là, pour trouver vraiment la méthode idéale de scalping. puisque en scalping, on arrive à faire, en tout cas avec ma méthode, 90 à 100% de trades gagnants quasiment tous les jours. Euh, si on ne fait pas de bêtises, bien sûr, mais euh, avec de la rigueur et une bonne méthode, on arrive rapidement à de bons résultats. Donc, ce que je peux vous dire, si vous voulez ne pas faire partie des 90% de traders perdants, formez-vous, formez-vous ça ne coûte pas cher, regardez le prix de mes formations. Vous avez une formation au scalping à 197 euros, euh, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'on perd très vite 200 euros en bourse si on n'a pas de formation. Donc, euh, soyez plus intelligent que 90% des personnes qui ne se forment pas. Formez-vous, achetez des formations, lisez des livres, Bon, les livres, c'est bien pour, pour avoir de la théorie, mais pour avoir réellement des pratiques, je n'ai jusqu'ici jamais trouvé vraiment une méthode de trading bien expliquée dans un livre. Par contre, des formations en vidéo, il y en a actuellement qui vous permettent d'acquérir de, des bonnes méthodes de trading, comme, euh, bon, je ne vais pas me vanter que j'ai la, la meilleure méthode de trading, mais en tout cas, je pense que ma méthode de scalping euh, est très valable, en tout cas avec le retour euh, des étudiants que j'ai, je pense que c'est sur la bonne voie pour être une des me meilleures méthodes de scalping. Et je travaille toujours à l'améliorer, donc euh, dès que je trouve quelque chose, eh bien, je partage avec euh, mes étudiants. Maintenant je travaille sur ProRealTime, je vais essayer d'encore affiner ma méthode euh, de scalping sur cette, euh, cette plateforme-là, et bien sûr je vais partager euh, mes découvertes et mes résultats avec mes étudiants. Donc si vous êtes intéressé eh bien vous avez ici en haut et en bas des liens vers ma formation au scalping. J'utilise également Ishimoku donc les deux combinés, ça vous donne une méthode vraiment excellente pour démarrer, pour avoir une bonne formation et vous lancer sur le marché. Voilà j'espère que vous arriverez très vite, en tout cas j'espère que je vous ai convaincu qu'il faut commencer par vous former si vous voulez des bons résultats en trading. Et donc, je vous invite à commencer par une formation au scalping parce qu'une fois que vous savez faire du scalping, vous savez faire tout ce qui est trading, aussi bien des trading, aussi bien swing trading. Donc, commencez par le scalping et formez-vous, vous me ferez plaisir. Mettez-moi des commentaires une fois que vous aurez des bons résultats après une formation. Donc, pas la peine de, de chercher à gauche et à droite, formez-vous acheter des formations, euh, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien qu'est-ce que vous attendez <rire> Donc abonnez-vous ici, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et je pense que mes prochaines vidéos vont vous intéresser. À très bientôt. Au revoir.